Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 27. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous une question euh, qui m'est très souvent posée, euh, aussi bien au niveau euh, personnel qu'au niveau professionnel, euh, parce que, euh, notamment avec l'approche non-directive créatrice, donc la NDC, hein, euh, créée par Colette Portelance, euh, c'est une, une approche qui, euh, qui favorise la connaissance de soi euh, par l'acceptation de ce qu'on vit dans le moment et par finalement l'expérience d'accueillir ce qui est vivant en nous euh, aussi bien euh, l'intensité des joies que l'intensité des souffrances euh, et, et finalement, euh, bah, ce chemin, ce chemin d'accueil et d'acceptation euh, qui, euh, qui est fait dans le cadre de la relation, hein, que ce soit une relation euh, dans laquelle on se sent en confiance avec un ami, un proche de la famille, euh, ou, euh, ou dans le cadre plus professionnel, d'un thérapeute, ou alors euh, au travail, un collègue, euh, des supérieurs hiérarchiques, qui, qui sont dans cette capacité de nous accueillir et de nous entendre dans, dans ce qui est vivant en nous. Euh, ben, c'est sûr que il y a un espace où, où, où c'est souffrant, parce que euh, de façon, j'ai envie de dire... Euh, un peu automatique euh, l'élan, en tout cas moi que j'ai et que je peux reconnaître dans beaucoup d'autres personnes bah, c'est de fuir, euh, c'est de mettre à distance ce qui est souffrant, douloureux, problématique et inconfortable pour justement tenter de ne pas le voir en me disant bon si je ne si je le regarde pas si je le mets de côté euh, si j'essaye de l'oublier peut-être que ça va disparaître euh, il se peut que je ne le sente plus à un moment donné parce qu'il sera de côté, mais la réalité c'est que ça ne disparaît pas parce qu'il y a une autre situation derrière à un moment donné euh, qui, qui, qui en général vient réengendrer euh, le même type de sensation, voire qui vient même l'amplifier parce que ben il y, y, y a ce que j'ai mis de côté qui ressort, vous savez, un peu mélangé. Et, et souvent à la question de, est-ce que vraiment la souffrance c'est nécessaire à, au développement personnel, à l'épanouissement de soi, à la connaissance de soi euh, Moi ma réponse en fait, euh, euh, je pense pas qu'elle soit nécessaire la souffrance. Euh, je pense, je pense qu'elle est tout simplement. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui fait partie de la vie en général même les personnes les plus heureuses dans la vie, ont eu affaire à des épisodes souffrants et vont avoir affaire bah, à vivre des, es des, des espaces avec des émotions souffrantes. Et, et, et finalement, la, la vie est composée des, de ces deux polarités, aussi bien de, euh, de la polarité, on va dire, positive, joyeuse, euh, euh, heureuse, mais également de la polarité euh, bah, plus, plus négative. Donc la souffrance, euh, les peurs, euh, euh, euh, des, des, des choses euh, inconfortables ou, ou douloureuses. Et, euh, et ce que je peux voir, c'est que euh, finalement, il n'y a pas de cause, de cause à effet. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais souffrir beaucoup... Que je vais euh, plus m'épanouir ou plus évoluer entre guillemets hein. euh, en fait ce que je peux observer c'est que euh, ben euh, moi de mon élan de base euh, on va dire euh, ce que j'ai appris à faire vis-à-vis -vis de mes émotions depuis que je suis euh, ben, enfant hein, euh, bah, c'est de mettre de côté quand c'est trop intense, quand c'est trop souffrant quand c'est trop douloureux euh, c'est de m'isoler avec c'est euh, finalement euh, euh, j'ai pas eu l'occasion autour de moi euh, bah, d'avoir pu être entendue dans mes souffrances dans euh, mes blessures dans mes gènes dans ce qui était difficile pour moi ça fait que j'ai créé, on va dire, je, je me suis débrouillée toute seule. J'ai appris à faire ça. Et, euh, et finalement, bah, je l'ai mise de côté autant que possible. Euh, la souffrance. Hein, pour en, en espérant en espérant qu'elle disparaisse. Euh, et finalement que, que je l'oublie. Et puis pouf, vous voyez, euh, par un état de... De grands, euh, de grands miracles, ça, ça disparaîtrait. Et, et ce que je peux observer, c'est que euh, plus j'essaye de mettre à distance euh, ce qui est intense et douloureux, euh, parce que en général, quand c'est intense et, euh, et positif, euh, je, je sens moins le besoin de le faire, même si je le fais quand même, aussi. Euh, J'en avais pas conscience avant, mais en tout cas, Souvent, dans l'intensité de ce que je vis, que ce soit positif ou négatif, bah, j'ai eu cette tendance, et je l'ai encore, à, dans un, dans un premier temps, à le mettre de côté, à vouloir le repousser, à m'en défendre, donc à essayer de faire des choses euh, pour que ce soit automatique ou pas, et que ce soit inconscient ou pas, en tout cas conscient ou pas, euh, ben je mets en place des mécanismes de défense qui font que ben je ne contacte pas l'émotion souffrante euh, surtout quand elle est intense. Souvent euh, je peux je peux observer que euh, ben, quand je vis euh, on va dire de la peur intense euh, mon premier réflexe c'est de rationaliser mon premier réflexe, c'est de, de, de partir dans ma tête et de me dire, bon, euh, mais il faudrait pas, mais quand même, c'est pas normal. Enfin, vous voyez, il y, y, y a quelque chose qui s'enclenche de façon automatique. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense qui, finalement, me permet de, prendre, euh, de mettre de côté euh, ce qui est souffrant ou en tout cas ce qui est euh, intense et, et désagréable, notamment la peur. Et, et finalement, c'est pas la peur en elle-même qui, qui est le plus souffrant ou le plus désagréable. C'est la peur de la peur. Euh, je peux observer, en tout cas, euh, euh, maintenant, je vois que je le, je le vis de façon beaucoup plus euh, sereine depuis que j'ai observé ça. Mais il se trouve que j'ai beaucoup plus peur euh, de l'émotion euh, ou de la peur, que finalement, euh, que, que l'émotion en elle-même ou que la peur réelle en elle-même, euh, euh, comment elle se manifeste dans mon corps. Et, euh, et je réalise que finalement, ben, plus je fais face à ce qui me fait peur, plus je fais face et j'accueille dans mon vécu ce qui est présent en moi, et plus je reviens à une sorte de réalité dans l'ici et maintenant, euh, je reviens à, à quelque chose de plus euh, de plus tangible et, et c'est plus facile pour moi finalement de, de retrouver le chemin euh, de mes ressources pour y faire face et pour euh, bah, les accueillir et finalement pour ne plus aller dans ce fonctionnement de, j'ai envie de dire, de mise à distance ou d'évitement. Même si je le fais, euh, ben, c'est plus facile pour moi de revenir à moi et de revenir à dans, à ce chemin d'acceptation et d'accueil. Euh, tout ça pour vous dire que euh, la souffrance, finalement, euh, elle est là. Et, et finalement, euh, lorsque ben je fais le choix d'aller, euh, de ne pas aller dans l'évitement ou de ne pas aller dans euh, le fait de mettre à distance euh, cette souffrance, et eh ben, je souffre moins, paradoxalement, que quand je suis en train d'essayer de l'éviter ou quand j'essaye de la mettre euh, de côté. Euh, et et, et c'est ça tout le paradoxe, c'est euh, comment finalement en accueillant la souffrance véritable de ce que je vis dans l'ici et maintenant en relation, la souffrance en fait, elle est beaucoup moindre, elle est, elle est finalement, euh, vraiment, elle, elle est d'une, euh, elle prend moins de place et elle est moins intense euh, que la peur, euh, la peur qui est générée finalement par mon imaginaire et par mon fonctionnement de, de, de mise à distance. Donc euh, finalement en accueillant la souffrance qui est là, sans essayer de la mettre de côté, ben je vois que je souffre moins, mais, mais en même temps, effectivement, il ben, y a un accueil de cette souffrance qui est là, et, et, et qui est réel, malgré tout. Donc, euh, euh, pour finir, je dirais que euh, le chemin de l'épanouissement de soi, de la connaissance de soi, euh, ce qui... Euh, ce qui, ce qui peut moi me sembler euh, nécessaire euh, c'est vraiment le courage euh, le courage de d'aller voir ce qui se passe réellement en soi pour pour euh, euh, pour chacun au, au moment où on le vit et euh, finalement de ne pas rester euh, dans un espèce de brouillard euh, finalement paralysé dans euh, le le brouillard, le malaise, le, la souffrance, ou en tout cas la peur de l'intensité de, de, de la souffrance. Euh, parce que finalement, c'est... Euh, euh, ben, en tentant de l'éviter, on en génère beaucoup plus. Et, et je peux voir que, ben, plus je fais le choix rapidement... Euh, autant que possible, j'ai envie de dire, euh, bah de m'accueillir dans ce qui est là intense et qui peut être souffrant. Et moins je souffre de façon globale. Donc euh, voilà, euh, c'est, euh, je vois que c'est vraiment une question qui me... Euh, je, je, qui, qui, qui me tient vraiment à cœur parce que souvent euh, les, les personnes euh, peuvent interpréter le développement personnel, euh, les thérapies, euh, euh, la connaissance de soi comme, euh, comme une sorte de, de masochisme, euh, vous savez, euh, de plus je vais souffrir et puis plus il va y avoir de la transformation, plus il va y avoir euh, du soin, quitte à, à en faire trop et, euh, et ce que je peux voir c'est que euh, ben il n'y a aucune euh, c'est il a aucune volonté finalement de euh, dans une recherche de souffrance au contraire euh, je peux voir le chemin proposé ben, par la connaissance de soi par le travail de d'épanouissement de, de, de soi et, et notamment avec la NDC, c'est un chemin qui vise à euh, à faire diminuer la souffrance notamment la souffrance qu'on engendre lorsque de façon inconsciente on essaye de mettre à distance ce qui est vivant en soi et qui aurait euh, paradoxalement vraiment besoin d'être entendu et accueilli dans un contexte relationnel sécurisant euh, et j'ai envie de vous dire euh, euh, pour aujourd'hui, euh, que euh, bah, c'est un contexte qui est encore, euh, de nos jours, euh, pas si courant, euh, mais euh, j'espère euh, bah, que bah, j'espère qu'il y, qu y ait de plus en plus de personnes euh, bah, qui, qui prennent conscience de ce, de ce besoin-là hein, et, et qui puissent finalement euh, l'offrir de plus en plus, euh, bah, par euh, euh, par l'écoute, l'accueil, euh, euh, l'acceptation, euh, euh, avec différents outils, j'ai envie de dire, et, et différentes, euh, différentes approches. Voilà, donc euh, ben, prenez soin de vous, et puis je vous retrouve euh, très bientôt